Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui d'un jeu qui s'appelle Mario Kart mais sur Nintendo 64. On va changer un peu le mode de l'émission, c'est-à-dire qu'on va jouer sur d'autres consoles que le PC et donc euh, donc sur les vidéos prochaines, on jouera sur des consoles comme la Nintendo 64, la GameCube ou la Game Boy carrément. Donc euh, voilà donc c'est parti pour euh, pour euh, Mario Kart 64. Donc là j'ai déjà sélectionné mon, mon perso, donc j'ai pris le si et nous allons faire la première, euh, le premier championnat qui existait sur ce jeu. Et donc nous pourrons noter toutes les, toutes les différences qui existaient avec cette version et les nouvelles versions qui sont sorties par la suite. Donc euh, voilà, en départ, en départ turbo ça ça y était. Euh, déjà direct, euh, je peux vous dire ça. Alors euh, les boîtes, bon le, le graphisme est, est certes un peu moins joli que que les, les, les, les mario récents c'est normal alors euh, ce qu'on pourra remarquer donc le déjà les bananes euh, c'est la même chose on verra les bonus euh, qui n'y sont plus après on va voir euh, alors, voilà, quand on glisse voilà donc euh, je, je ferai remarquer déjà directement que, que les personnages contre lesquels on joue sont euh, j'ai envie de dire beaucoup plus difficiles à, à, à battre sur les, les versions d'après, euh, je cite euh, en grande partie la version DS avec Mario Kart DS. Et euh, là, à partir du moment où vous étiez en tête, vous en aviez un qui, qui vous collait tout le temps au fion. Il y en avait tout le temps un sur le championnat qui était plus fort que, que vous, ou, euh, ou non pas plus fort, mais euh, qui était euh, d'un niveau assez élevé, quoi. Alors que, que si vous regardez là, euh, ils me rattrape tous, enfin, tous. Il y en a quand même des derniers, mais il me rattrape euh, assez facilement, regardez, je suis troisième. Euh, quand même, c'est au taquet quoi. Donc voilà, on a l'étoile, elle, elle existe toujours, l'étoile, enfin elle existait, je veux dire, elle a toujours existé. L'effet est le même, hein. c'est comme les champignons, on avance plus vite, on, alors on avance, on enfin, à l'étoile. Les champignons vous permettent de rouler normalement, enfin, je veux dire vite, euh, dans, dans, le, dans le stable et aussi sur le bitume, enfin sur le bitume mais aussi dans le sable plutôt parce que dans le sable si vous, vous le savez euh, si on y roule normalement ça nous ralentit voilà bon, je vous explique des choses basiques mais euh, c'est euh, Mario Kart quoi, tout simplement et l'esprit de Mario Kart ça a toujours été comme ça donc euh, donc cette course par, par exemple cette course là cette piste là n'existe pas sur euh, Mario Kart DS, il y en a une il qui ressemble qui et un peu simple, un peu simpliste comme ça, mais, euh, mais c'est pas celle-là. Et, et là, je vais me faire sucrer la première place. Voilà, par Bowser, Donc comme quoi je disais que c'était pas si facile pour Rosan, et en plus, on est à 150, donc euh, c'est donc censé être le plus difficile et le plus rapide. Et euh, j'arrive quand même à me faire dépasser par Bowser qui n'est pas normalement un maître de la vitesse normalement. Le son. Si on regarde sur la version DS, Bowser est lent. Normalement. Enfin, il est lourd et lent. Lourd, c'est-à-dire qu'il vous pousse facilement et en même temps il est lent. Donc là, on garde nos places de la première manche. Et donc nous jouerons sur la ferme Meumeu. La ferme Meumeu, elle existe aussi sur, les versions, euh, sur la version DS, elle pointe. Euh, ça a l'air d'être la même C'est la ferme Meumeu, tout simplement. Graphique est un peu différent. Alors vous remarquerez, euh, bah, si j'arrive à, à finir pas trop dernier, euh, vous remarquerez que les carapaces vertes, hein, sur les nouvelles versions comme la DS, euh, quand vous les tirez, vous pouvez choisir si elle va en avant ou en arrière, et elles se tirent euh, suivant votre angle, euh, votre angle de, de vue, j'ai envie de dire. Donc elles se tirent devant vous. Que là, les carapaces vertes, elles ne se tirent, euh, elles tournent autour de vous, quand vous appuyez pour la tirer, elle se tire à partir de la position où elle est. C'est-à-dire qu'il faut en même temps gérer donc, où est l'ennemi, euh, être en face de l'ennemi. Et en même temps, il faut que votre carapace passe exactement devant, devant vous à ce moment-là. Donc, ça, je vous laisse euh, vous dire quand même que ça complique un peu les choses. Du moins, je c'est un peu plus compliqué avec une carapace verte. Euh vous touchez c'est que vous avez eu de la chance ou alors vous êtes un dieu de visage de la... comment ça peut se dire un dieu du visé de doit vouloir dire voilà j'ai encore trois carapaces vertes, mais comment voulez-vous que je vise quoi que ce soit j'ai tiré ça a tiré à gauche j'en ai tiré une autre à droite qu'est-ce que vous fait un peu donc voilà, on va la laisser. On arrive à la fin, je suis premier donc je devrais gagner normalement. Ah n'y si, a pas Bowser qui me rattrape. Et non c'est bon. Et donc Bowser est loin. Donc ça c'est bon parce qu'au niveau des points... Au niveau des points, je vais passer largement en tête puisque j'étais deuxième sur l'autre manche. Et que Bowser comme il est vachement loin sur la deuxième, bah, je, vais, je vais gratter des points. Alors, ça, ça veut dire, ça veut dire... Voilà, 15. 15. 15 contre 9 pour toi, donc euh, voilà. Déjà une petite avance euh, sympathique, je peux me permettre de finir deuxième ou premier sur les autres. Donc, le la Mushroom Cup. Hein. Ça n'a pas l'air d'être une map qui existait sur les, euh, sur les nouvelles. Voilà, toujours le départ euh, correct. Hein, parce que le départ qu'on rate, euh, il existe aussi sur, ce, euh, sur cet option. Hein, et euh, ça vous laisse sur place pendant quelques secondes, c'est pas du tout top euh, pour commencer. c'est surtout Adoption, hein, clairement. Ce qui est bizarre aussi, c'est que ça change un peu. C'est que Bowser n'est pas là du tout. Alors qu'il était là tout à l'heure. Donc tu ouais, ils n'ont pas gardé euh, Alors, voilà les carapaces gardées qui servent à rien. Okay. Donc là, l'eau le, le, ça ralentit. Hein. Pour, pour, pour les gens, l'eau, faut pas aller dedans, ça ralentit. A part quand elle est à marée basse, donc il faut avoir un peu de chance. Il faut aller vite. Voilà. On va euh, une autre différence qu'on va remarquer de très notable euh, entre, euh, entre ces versions, ces versions et les nouvelles, c'est sur les nouvelles, ils ont pris en compte le fait qu'on pouvait être. que euh, quand on était dernier, plutôt, on gagne euh, des bonus plus, plus intéressants que lorsqu'on est premier. Là, je suis premier. Donc là, bon, ok, c'est pas un bon exemple, je vais d'avoir une banane. Qu'est-ce que je vais avoir là Voilà, je vais gagner le fantôme. Le fantôme, on pourrait pas l'avoir. En étant premier sur, euh, sur Nintendo DS, ce n'est pas possible. Euh, ils ont bloqué, en gros, il faut être, il faut être dernier pour avoir les, les meilleurs évolutions. Et les, les, les premiers, bah, ils ont des bananes. Hein. Des bananes euh, en grande partie. Hein. Ou des carapaces vertes, mais euh, ne servent pas grand-chose autant les traits derrière. Et encore heureusement sur DS, on peut pas les ce derrière. Et je ne peux même pas dire c'est tellement incroyable. Allez, je vais me faire gratter ma position. Ah, par contre a... j'ai pas pu monter sur la pierre, hein. vous avez vu, euh... ça m'a refoulé euh... comme si j'avais eu un accident. Bon. Alors, on va bon, essayer de pas finir trop trop, trop trop trop loin. Ah là je suis dans l'eau, c'est pas bien du tout parce que ça me ralentit. Je vais peut-être finir deuxième, peut-être. Premier. On va voir, on va voir. L'arrivée, l'arrivée se, se destine à l'horizon, vous allez voir. Allez, allez là-bas, allez là-bas. Comment je vais faire, comment je vais faire Eh ben non. Je suis deuxième, je suis deuxième. Sauf que là, c'est Patoad qui est passé, donc euh, il, aura, il aura beaucoup moins de points. C'est Luigi. Donc euh, normalement, je devrais gagner, euh, toujours garder ma petite position. Hein. La petite position de, de premier voilà 21 à 11 à 12 voilà toi, est toujours deuxième bon oh ben j'ai 11 points d'avance ça devrait euh, enfin 11 points non 9 points ça devrait euh, ça devrait le faire euh, là je peux, je peux me permettre de de prendre un peu mon temps je dirais pas trop non plus pour pas trop me faire attraper donc, qu'est-ce que c'est que cette course Qu'est-ce que c'est que cette course Cette course n'existe pas non plus sur DS. Pas de souvenir. Alors, allez, je commence bien en me foutant dans l'herbe. La... Dans voilà, enfin dans l'herbe. Ce qu'on pourrait appeler de l'herbe qui le ralentit, on ne sait pas trop pourquoi. C'est plutôt du sable moins tassé. On va dire ça. Donc, alors, ça, c'est des trains, là, j'ai jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça, même sur, sur DS ça n'existe pas le, le train là. Là je me fais courser par tout le monde, c'est pas possible. Euh, le train, et en plus on est obligé de s'arrêter. Il n'y a pas moyen de passer apparemment. On est obligé de s'arrêter pour ensuite euh, attendre que quand il est passé. J'ai pas eu de fausse boîte à poser encore. Et là je suis trop bête, j'ai roulé dans le sable, ça m'a ralenti. Pas bien deuxième tour moi bon, je suis troisième pour l'instant ma place me convient on va pas trop trop se fouler je pense pas donc là on va passer devant le train qui le est plutôt sympathique on n'aura pas besoin de s'arrêter contrairement à d'autres à d'autres à d'autres qui ont de t'arrêter c'est plutôt sympa est-ce qu'il existe une technique pour jamais avoir à s'arrêter au train Peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il faut peut-être arriver plus vite. Euh... Je ne sais pas du tout. Alors, des carapaces rouges, voici. Ok, mes carapaces rouges viennent de disparaître toutes seules. Je vais dû me les faire piquer par un bonus, je ne sais, sais même pas qu'il existe. Normalement c'est le fantôme sur la DS, le fantôme pique les bonus. On va piquer les, pique les euh, bon, ben là je vais me faire supprimer tous mes items. Hein. Clair et nette. Hein. ça fait un peu mal. Allez. On continue. Donc on est au troisième tour, je suis deuxième. Ça m'étonnerait que j'arrive à finir premier. On va essayer de passer le train, le train, le train. On va essayer de passer, on va essayer. Et ben non. Le train de plein fouet. Allez, on est reparti avec un petit éclair Donc ouais, donc je serai deuxième. Il n'y pas plus loin, l'autre il a dû arriver. Il a dû arriver il y a très longtemps. Je vais continuer à faire cette tour. Allez, allez. Vous voyez les panneaux non plus. C'est euh, forcé quand même à mettre des petits panneaux. Pour hein. donner un peu plus de réel. Avec les montagnes au fond, mais le décor n'est pas très très non plus fourni. Voilà, je suis second, ça devrait suffire à, à gagner. Je ne m'abuse. Alors, voyons le résultat final. Ah, ouais, oui, largement, 27 points. Je suis premier, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour Mario Kart 64, il est quand même bien fait. Mais, même le niveau graphisme, c'est pas non plus fou, mais. Mais voilà. Donc, euh, je vais vous laisser la cinématique de fin. Et puis, euh, rien que pour mesure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et puis euh, je vous dis à bientôt, vous pouvez cliquer sur les liens ci-dessous pour, euh, pour aller voir euh, d'autres vidéos, il y en a d'autres, et puis euh, à la prochaine pour une autre vidéo.